Eh bien, bonjour. Après quelques petits soucis techniques, on a fini par démarrer notre, notre live. Voilà, donc euh, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier. Euh, je suis consultant et je suis euh, sympathisant actif des, des foulards rouges depuis euh, une dizaine de jours. Et je crois que c'est intéressant de rappeler un peu l'historique de pourquoi je suis là. Euh, essentiellement, disons, après le premier euh, samedi noir et les différentes violences qui ont pu se manifester, euh, j'ai été profondément choqué par ce qui s'est passé. Euh, pas, encore une fois, on va le répéter souvent, euh, pas par les revendications, par les problèmes qui ont pu s'exprimer, se, se, se, mais par la façon de les, de les présenter, la façon de, de manifester sans contrôle, et surtout évidemment par les violences sans proportion, même s'ils sont des problèmes graves, euh, avec euh, ce qui était demandé et de façon totalement inédite. Euh, ça m'a beaucoup beaucoup interpellé et euh, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut écrire là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Et puis euh, j'allais publier quelque chose et j'ai finalement trouvé que euh, avec euh, donc. Euh, euh, John et Fabien, là, ils ont effectivement tout de suite imaginé un manifeste qui correspond exactement à ce que je souhaitais euh, euh, dire. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, ensuite, effectivement, euh, je pense qu'il est utile de se manifester aujourd'hui euh, en tant que... Euh, pas en tant que parti politique, certainement pas. Euh, pas en tant que critique non plus des Gilets jaunes, certainement pas non plus. Mais pour souligner la l'aspect euh, dangereux de cette situation d'aujourd'hui et rappeler des valeurs fondamentales, euh, très simples. J'ose dire le mot « valeur » parce que je crois qu'il ne faut plus être dans le politiquement correct maintenant, il faut être réaliste Il y a des choses qui ne peuvent pas euh, perdurer. Et en même temps, euh, on comprend qu'il y a une souffrance de pas mal de monde et qu'il y a quelque chose à faire, mais pas comme ça. <rire> et donc... Euh, euh, voilà, on m'a demandé de représenter la région centre, vaste sujet. Euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dialoguer un peu, donc soit par SMS, ou, enfin par, dire, par, par chat ou autrement, euh, sur d'abord comment vous avez vécu ça. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure aux questions. Comment vous avez vous-même vécu ça euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, comment on peut agir Alors, on a mis à comment agir pacifiquement. Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire... La, Comment surtout agir efficacement euh, Aujourd'hui, il euh, y a une incompréhension de toute évidence. Euh, dans les postes des, des foulards rouges, il y a eu plusieurs interventions tout à fait marquantes. Et j'imagine que vous avez la même euh, expérience que moi. C'est lorsqu'on discute autour de nous. Alors on va dire bon, c'est même, le même milieu social. Bon, ben c'est des amis, bien sûr, mais il y a aussi plusieurs milieux sociaux. Enfin, en tout cas, quand je discute autour de moi, euh, j'ai vu quelques sympathisants de Gilets jaunes avec qui j'ai discuté, bien sûr. Et puis, surtout, j'ai vu énormément de gens qui partagent très exactement cette opinion que nous évoquons aujourd'hui, euh, qui est que quelque chose ne va pas dans la, dans la forme, principalement dans la forme, et que tout ça est très dangereux, euh, que c'est dangereux pour euh, les gens eux-mêmes, c'est dangereux, bien sûr, pour, euh, on va dire, tous les intervenants dans ces affrontements, euh, et puis c'est dangereux même dans le concept, euh, puisqu'on en est à ne plus du tout se considérer des éléments à caractère démocratique, probablement sans s'en rendre compte, et c'est là que je voudrais vraiment euh, amener le débat. Euh, c'est euh, comment on peut dialoguer, comment on peut faire quelque chose. Euh, je ne sais pas vous, mais tous les gens avec qui je discute aussi euh, disent « il faut faire quelque chose, ça ne peut pas perdurer. » plutôt que de dire « qu'il faut faire quelque chose, bah, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. » anecdote aussi je voulais mettre un peu dans, dans, dans le débat qui doit être animé euh, je, je suis consultant je me promène un peu partout et effectivement euh, il y a dix jours euh, j'avais des rendez-vous il fallait que j'aille à lyon et euh, et ben à cause des problèmes sur l'autoroute à 71 je n'ai pas pu aller à lyon euh, j'étais obligé de, de, de sortir par les départementales et en fait j'ai raté tous mes rendez-vous et mais surtout je voulais souligner j'ai fait 650 km absolument pour rien et que ça m'a quand même un peu interpellé j'en ai même parlé au barrage de gilets jaunes j'ai dit mais attendez euh, voilà tout le monde va faire dix fois plus de kilomètres que d'habitude alors qu'on proteste contre la, la hausse du carburant et on parle d'écologie bon ça c'est pour lancer un peu le truc je crois qu'il y a un, un problème aussi de de cohérence évidemment, ça c'est évident, et donc effectivement, comme le disait Fabien, euh, je pense qu'il est vraiment utile aussi de, de dialoguer, de même de, voire même de conseiller aux Gilets jaunes de se structurer, parce que évidemment l'absence de structure donne lieu à toutes sortes de, de, de soucis. Euh, voilà, donc euh, je voulais lancer un petit peu le débat, on, on est donc euh, avec Fabien et d'autres euh, amis euh, donc disposés à discuter sur la région centre, euh, si vous avez donc, des expériences personnelles sur ce qui s'est passé, et surtout si vous avez des suggestions sur des modes d'action. Alors J'en ai déjà quelques-uns, mais je ne vais pas déflorer le sujet tout de suite. Euh, des suggestions sur des modes d'action dans le sens d'information, dans le sens de partage, surtout pas d'exclusion, surtout pas d'opposition. Euh, quelque part, on nous a fait la remarque que les, les foulards rouges, c'est un peu les hauts et c'est les Oara dans les kilux, ça, ça va faire comme ça les jaunes et les rouges. Euh, non, évidemment non, ce n'est pas ce qu'on souhaite, absolument pas. Euh, ce sont des actions qui, sont pas, qui ne sont pas opposables, c'est plus une action de fond sur maintenir une certaine logique de respect de humain de base et de valeur de base. Euh, il y aura des actions qui ont déjà été décidées, euh, notamment, le, on parlait de déposer des fleurs, qui sont essentiellement pacifiques par rapport à la tombe du sort inconnu qui est quand même quelque chose qui mérite le respect. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Et effectivement, je pense qu'il est intéressant de, de, de se concerter, d'échanger sur comment on va diffuser ce simple, simple point de vue euh, qui consiste à dire qu'on ne peut pas revendiquer euh, avec de la violence, de la violence qui est soit euh, soit directe, ça existe, euh, soit indirecte. Je crois que c'est pire, c'est-à-dire de fait de dire, bah il y a de la violence, on n'y peut rien. C'est pas acceptable, je pense absolument pas acceptable. Et donc euh, il faut trouver une réponse à ça, et je pense que la réponse, de mon côté, je, je suggère que la réponse c'est essentiellement de l'information et également euh, pour euh, peut-être arrêter de, aussi, de ne pas faire comme les gens que nous critiquons, c'est-à-dire d'être de, de, dans le négatif et de s'appuyer tout le temps sur l'État comme quelque chose qui est une espèce de plastique qui va tout résoudre et qui est plein de pognon évidemment. Euh, essayer de se débrouiller nous-mêmes. Euh, ce qu'en France on fait assez mal. Euh, dans des pays comme les États-Unis, il y a énormément d'associations qui font des tas de choses très actives, euh, même politiques. Et donc effectivement, pourquoi pas agir mais alors évidemment avec raison avec calme et avec pacifisme alors je regarde un petit peu les commentaires voilà euh... qu'est ce que je peux dire d'autre aujourd'hui euh... oui donc le, le, le foulard rouge euh... Pourquoi pas bon, C'est vrai que c'est un peu gênant à la base. Au départ, il y avait l'idée de mettre des, euh, des, des tissus rouges derrière les pare-brises. D'ailleurs, j'avais eu cette idée-là, même avant que ça se suggérait. Euh, non, parce que là, c'est pareil, il ne faut pas créer d'opposition. Pourquoi faut la rouge Parce qu'il fallait bien lancer quelque chose, parce qu'il y en a besoin d'être un peu médiatisé, d'occuper l'espace médiatique. Aujourd'hui, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des gens qui pensent différemment. C'est très simple, mais... En France, on a une, majorité, enfin une minorité excitée, soyons, soyons clairs, et une majorité silencieuse. Ça, ça a toujours été vrai. Euh, mais la majorité silencieuse, je pense qu'elle a quand même quelque chose à dire. Et donc, effectivement, euh, il faut pouvoir trouver une façon d'occuper l'espace médiatique. Et cette euh, façon de, de communiquer, euh, elle est peut-être un peu primaire, mais elle a bien marché puisqu'on est plus de 30 000 aujourd'hui. C'est peut-être pas énorme par rapport aux Gilets jaunes, mais... Je pense que la qualité de, des participants est légèrement différente. Alors, il faut dire aussi que dans les foulards rouges, pour l'instant, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est absolument pas politique. C'est une réaction de citoyens, on va dire. Et donc, il y a bien sûr toutes les tendances qui se manifestent. Il y a des gens peut-être un petit peu plus excités que d'autres. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est d'être axé sur le manifeste, sur la, sur la pétition qui a été faite. Je trouve que c'est un très beau texte. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Euh, s'appuyer là-dessus, s'appuyer sur bon, des valeurs de démocratie. C'est pareil, c'est des mots qui vont faire peur en disant les valeurs de démocratie, ça ne veut rien dire. Ben, si ça veut dire quelque chose, en France, on a un historique de, de plusieurs centaines d'années de, de construction, quelquefois extrêmement pénible de la démocratie. Ça a passé par des sursauts, pas possible, mais on n'est plus au, au 19e siècle, on n'est plus, plus au 18e non plus. Euh, je pense que justement, la communication qui peut se faire entre les hommes devrait éviter ce genre de le soubresaut épouvantable que nous avons connu dans le passé. Et donc, logiquement, mais la logique évidemment n'est pas forcément toujours partagée, mais logiquement, on devrait arriver euh, via les moyens modernes de communication et, et via les normes prises de conscience des gens qui devraient être plus, beaucoup plus forte que vers le passé, j'espère en tout cas, euh, arriver à, à, à revenir à des choses plus saines et plus normales. Voilà euh, J'interromps ce live pour le moment, je suis ouvert à vos remarques, je, peux le, je le remettrai dans une dizaine de minutes, peut-être pour faire une synthèse des, des feedbacks que j'ai pu avoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.